Bienvenue pour cette deuxième édition de la balade sur les traces des rivières. J'appelle ma balade poético-historique, c'est-à-dire que oui, bien sûr, c'est plutôt une, une approche historique, hein, de raconter l'histoire des lieux, la mémoire des lieux, mais c'est aussi forcément des évocations parce que le paradoxe évidemment quand on fait une balade sur l'eau à Bruxelles c'est qu'il faut plus l'imaginer que la voir puisque dans des tas d'endroits elle a disparu et donc on va partir d'ici faire un tour dans Anderlecht en évoquant les différentes facettes de l'utilisation de l'eau au cours de l'histoire et donc on va souvent serpenter dans des zones très productives mais dont les fonctions ont beaucoup beaucoup changé au cours du temps voilà. Et donc on va faire un petit tour et on s'arrêtera euh, rue Bollings pour ceux qui connaissent. Par là on va. En fait nous, sur le, la carte, on se trouve ici. Donc vous voyez sur cette petite île qui se trouve euh, en, en amont de, de la ville. Et... La Seine, par la suite, un peu plus en aval, se divise en deux bras, et puis elle se divise en fait en une très grande île. Et c'est ça la, la, la grande île, la rue, pas la grande île en ville. Hein, ça, c'est encore une autre. Mais la grande île qui se trouve euh, là où toute la, la SNCB a ses boîtes de chemin de fer, en fait, qui et la qui s'appelle la petite île. Oui, elle est grande, mais elle s'appelle mmh. la petite. Voilà. Euh, donc voilà. Ça, c'est pour nous situer. On est en fait, sur cette petite île ici, Et alors c'est un lieu sur lequel on peut évoquer en fait des tas de strates historiques, même si elles ne sont pas toutes visibles. Euh, on est dans un des plus anciens noyaux d'habitat de la région bruxelloise, enfin en tout cas de ceux qui sont attestés. Underlecht, qui est un peu plus euh, sur la hauteur par là, si j'ose dire, a, sont vraiment mentionnés très très très tôt dans les sources médiévales, donc on trouve des traces d'habitat de, et de hameaux ici euh, autour du XIe siècle. S'il y a deux bras, très généralement, toutes ces îles, hein, ces petites îles, sont des îles artificielles en fait qu'on a aménagées pour qu'elles puissent accueillir euh, des moulins aux fonctions éner... enfin, aux fonctions industrielles variées. C'est ce que je raconte à de nombreuses reprises. c'est que Souvent, on a l'image du moulin actif dans l'industrie euh, euh, des céréales, bon, ce qui est tout à fait vrai, c'est-à-dire qu'il fait de la farine pour le pain. Et du coup, on a tendance à associer le moulin à quelque chose de bucolique, de campagnard, de rural. Mais c'est oublié qu'en fait, les moulins, et surtout dans les villes et autour des villes, ont, ont des fonctions industrielles. Euh, et puis là-dessus, sur cette... Euh, sur ce noyau villageois ancien, avec sa chapelle, euh, ses petites maisons, ses moulins industriels, euh, vient le canal de Charleroi. C'est un canal qui est créé en 1834, donc pas tellement longtemps après l'indépendance de la Belgique, et qui va euh, vraiment euh, permettre de relier Bruxelles directement à la nouvelle source d'énergie qui est le charbon. Et du fait de cette disponibilité du charbon à Bruxelles, on va voir, enfin, et d'autres facteurs, mais un des facteurs, on va voir se développer de nouveaux types d'industries que ceux du textile, de la bière euh, et de la tannerie et quelques autres. Quelque part, on vient des endroits où on peut encore percevoir euh, la rivière ici aussi, et on va vers les endroits où il faut juste la deviner. Quoi. Bon, on expliquera ça tout ça après. Voilà.